Pour faire la présentation pour après sur la chaîne YouTube, n'est-ce pas Dites bonjour à YouTube. Bon on s'ouvre quoi On s'ouvre la euh, bataille du chaos. Et dedans ben, ce qu'on cherche ça cote pas. <rire> bon, j'en ai commandé pas mal. Je vous avoue, j'en ai commandé. De base je voulais une display, mais la boutique avec laquelle je suis partenaire euh, n'en avait plus. Genre mieux fait de me bouger le cul. Et on s'ouvre le premier. C'est quand même beaucoup plus simple de voir du yu que du Pokémon à cause des petites encoches qu'il y a en haut. Euh, ah j'ai pas mis mon retour, merde, comment j'ai pas de retour cam. Tac, c'est bon, voilà. On commence avec Écaille de pierre, un monstre poisson du coup 2105 euh, étoiles, ok. Sénerie Vigne Argentée. Vigne Argentée. Argenté monstre bête, ok, niveau 2. Ouais, je vois s'il si va dans le Melfi. Sirène Fantoruse. Nouveau monde transparent. Oh, Alice Dame de la Lamentation. On a une autre première super. Euh, monstre de la Lamentation, why not? Hacker fou. Intrusion imprudente, attaque du serpent Ogdoadique et Brut Dinomorphia. Ah, Dinomorphia, je ne connaissais pas. Je crois c'est le nouvel archétype euh, dinosaure un peu euh, Power Ranger et compagnie. Je suis pas trop hypé par les Dinomorphia. Euh. Ouais, pas ouf. Euh. En vrai, euh, Dame de ça va en premier booster, mais c'est pas... Ce que je recherche le plus, donc je m'en fous. Euh, érosion, jade glace. Ok, on a du jade glace pour, euh, pour le second booster. Onim, oh, Onibimaru. Le balayeur d'âme, c'est pas Chimaru. Magicien marron expérimenté. Ah on a une, du coup le magicien, le magicien marron. Il fonctionne avec quel type Avec des couribos. Cool Ça va être cool. Résonance de monstre. Combinaison x Ah, et d'ailleurs, combinaison x qui est aussi une super. Grosa tyrande de tonnerre. Oh. Pièce et fila, brillant, ok. Ça marche cyber, c'est rigolo. Euh, Lapswell de la force S et Mutant Muton. Pour l'instant on a deux super. C'est pas.. C'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Deux super, c'est pas. C'est pas super. Hein, Peut-être, bon, de toute façon, je crois que c'est même les super sont comme ça. Tête d'opale de feu, donc au pendule. Euh, darton, la monstruosité mécanique, Demoiselle d'érable, DDD, chasseur de tête. Oui, oh, on a une petite ultra avec le Neftis du chaos. On a une ultra qui tombe. Euh, Neftis, je sais pas si c'est joué Neftis. C'est joué Neftis ou pas Il me semble pas que Neftis se soit joué. Euh, je crois que j'ai pris des sleeves Pokémon là. Ouais, allez. Moi, la carte est protégée en attendant. Du coup ensuite nous avons Simorgue, l'oiseau de perfection. J'aime pas les avis trop pour Simon. Dinofleur. Diplo Dinofia. Et Fantoruse ou friandise. Fantorus ou friandise. Ah pas mal. Pas mal, pas mal. Alors. Ah oh, putain, premier doublon, tête d'opale de feu. Renaissance de monstre, qu'on a déjà eu. Demoiselle d'érable, qu'on a déjà eu. Ah Monstre poupée, ours, ours. Un monstre normal, bête, à 4 étoiles, 0, 0. Ok, on va ouais, y noter. Oh Vampire fascinatrice, une super. Mais euh, elle est classe. Ligne 3 pour monstre zombie, donc ça rajoute du, du support au, au, deck ouais, au deck zombie. Au deck vampire, c'est pas mal. Poupée. Alors, monstre poupée, Miss Makien. Festival fantoruse, on a du fantoruse. Conflit à mes visite guidée submarine. Elle est, franchement, elle est, elle, est, elle est vraiment jolie, la, la vampire. Vampire fascinatrice. C'est dommage, elle aurait été vachement plus belle en secret. Parce que le noir serait un peu plus ressorti, mais. On va pas chipoter pendant 3 heures. Allez hop. Je, je vais mettre la poubelle à gauche, vu que je suis droitier. Ok, tout simple pour moi. Alors, miroir des rêves, carapace d'inomorphia, écaille de pierre, donc on a eu tout à l'heure, conjurateur dimensionnel, ah, un nouveau, oh putain, on a le premier doublon et on a une super en doublon, c'est dommage ça, intrusion imprudente, monstre poupée, Miss McKen, voilà, vis-guilée, submarine, et pour terminer, motivation de tribu. oh non, putain, franchement, un doublon là-dessus, y'a une cosse. ça va et toi Ensuite, ensuite, nouveau monde transparent. Un magicien marron expérimenté. Euh, Epsilon, Le gardien magnétique. D'Atron, la monstruosité mécanique. Et alors, on a du dogma. Un rituel super. Je suis pas spécialement fan de dogmatica. Et un monstre rituel. Voilà, voilà. Euh, T'as chopé la magie Flow Wand de euh, Je viens de commencer l'ouverture. Non, pour l'instant, je n'ai pas. Conflit à mépée, domination du marché, cimorglose de perfection, attaque de serpent gdoadique. Par contre, on est sur un live français, cosse, Pas en français, c'est peut-être pas. Parce que là, flou de En plus, son trombone s'écarte. Alors, congérateur dimensionnel. Euh, Très du miroir des rêves. garde magique on déjà eu. Magicien mort expérimenté. Oh fusion ultime. On a eu la fusion ultime. C'est plutôt cool. Allez quand est, elle est super rare, c'est dommage. Ils ont vraiment pu la mettre en ultra, ça aurait été cool. Ça qui cote pas mal et la magie qui fait comme Cross. Ouais non, je sais je sais, t'inquiète pas. J'ai été voir, t'en fais pas. Déjà la fusion ultime c'est cool qu'elle qu soit sortie. Motivation de tribu. Sonic Dinorpha, Mutant mutant et dogmatique. Oh putain Dogmatica macabre. Putain, ils ont ils ont été les chercher loin cela. Onibimaru oh, -ni -bi Maru Le balayeur d'âme Ouais c'est pas ouf Les noms des fois euh. Congénérateur dimensionnel Pour l'instant je sorti une ultra On va voir ce qu'on va sortir d'autres trucs <rire> Nouveau monde transparent Bah vaut mieux aujourd'hui que demain non euh, Du miroir des rêves encore -là, on, je sais pas comment... Oh le dragon tyran aux yeux bleus On a une deuxième ultra Le dragon tirant aux yeux bleus Dragon dans les yeux bleus plus un monstre dragon. Ok, cool. Petite carte fusion euh, m'a bien sympathique. Je sais pas si je, je crois que je ne l'ai pas, donc c'est plutôt pas mal de l'avoir. Euh, donc c'est plutôt cool. Dino fleur, Hacker fou et euh, Diplo, Mafia, avec pour terminer Attaque du Serpent, Ogdo Addict. Ok, deuxième petit Ultra. Plutôt cool, en quelques boosters, c'est vachement sympa. Qu'est-ce qu'on se fout d'autre comme booster mm -hmm. Celui-là. Pure dragon, Tyrion aux yeux bleus. Elle est très très belle pour le coup. La fusion dragon est très, très, très belle. Alors, Car Carapace, Dinomorphia. Uradora, du destin. Kaiza, l'étoile cachée. Disciple marqué. Alors, garçon... Oh, putain, c'est une... On a une secrète, On a garçon geek, ancien Ok, on a une petite secrète. Ah, dommage, elle a un défaut. On le voit bien, en plus. Il est bien visible. C'est le petit point blanc au-dessus du truc geek. On a, on a la petite secrète. C'est cool, ça. Mais attends... Je suis pas sûr. Le texte en bas, il brille aussi. Magnifique quand même. Ouais, ouais, magnifique quand même. Dans le tyran aux, yeux... <rire> aux yeux bleus, c'est un dragon. <rire> Parce que mon chat s'appelle le J'ai le... Je sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai le texte qui brille en bas aussi. Ça m'étonne. Euh, bah c'est cool, putain, la secret qui tombe, quoi. Ça, ça fait zizir. Ça, c'est le truc qui fait bien plaisir. Une secrète, deux ultras, pour l'instant on est bien. Donc bonheur de poupée, après une mutant, motivation de tribu et... Ah Vénus, agent de destruction. Je crois qu'on n'avait pas encore chopé Vénus. Je crois qu'on n'avait pas, pas du tout encore chopé Vénus, donc c'est plutôt cool. Alors, sirène fantauruse. DDD, chasseur de tête. D'Atron, le monstrosité mécanique. Tire Fantoruse. Ah, il y a quand même pas mal de choses pour Fantoruse. Oh, je l'ai enfin eu. Oui <rire> Celle que je cherchais le plus. Magic ou ribo, Déjà, lui. Allez, hop. Ça s'est fait. un plus que la fusion. Et on est paré. <rire> Brut Dinomorphia. Bonheur de poupée. Simor Glose de, de protection. et Festival Fantoruse. Ah, ça, ça fait... Je m'en bats les couilles que ce soit une super. Allez, sublime. Allez, sublime de chez sublime. Je veux rien savoir. Alors, alerte dinomorphia pli-feuille remplaçante. Oh putain, c'est quoi cette carte Elle est affreuse. Alors moi, je vois un poisson. Lui, il voit il un monstre ténèbre, psychique. Moi, je vois un poisson. Alors, euh, si vous avez la référence euh, de l'archétype, euh, bah, bravo, merci à vous. Tête d'opale de feu. ça marron expérimenté. Lui, on en je sais pas combien de fois. Vision avec des yeux bleus. Extension encore pour du blue eyes. Vénus agent de la Destruction, Festival Fantoruse, Sonic Dinomorphia et Bonheur de Poupée. Mon chat qui miaule à la mort depuis tout à l'heure. Alors, alerte Dinomorphia, euh, Traître du miroir des rêves, Disciple marqué, Sirène Fantoruse. On a une deuxième secrète Je vais même pas acheter une display, j'ai eu deux secrètes. Je suis assez refait. Teresia, Dinomorphia. Voilà, deuxième secret. Euh... Nice. Mais bah, nice. Deuxième secret qui tombe. Je suis assez satisfait. à euh, de... Macabre, Dino Fleur, Motivation de Tribu et Mutant Mutant. Euh, voilà. On est plutôt bien là Deux de secrets en... en quoi J'ai combien 15 boosters, 20 boosters Je sais même plus. 20 Fin de la ligne. Renaissance de monstre, de nouveau monde transparent. Euh, alors vigne argentée, un nouveau donc c'est une argentée. Oh dictateur dés Alors celle-là j'étais curieux, on va voir l'effet ensemble parce que j'étais curieux de savoir ce que ça allait être. Contre contrôlez monstre aux yeux bleus. Vous choisissez les cibles des attaques de votre adversaire. Ok, vous pouvez utiliser ch chaque... okay. chacun des effets suivants qu'une de... fois par tour. Donc soit on envoie un dragon blanc yeux bleus depuis ma main deck au, au cimetière -ci et on invoque spécialement cette carte depuis la main. Voilà, on peut défausser un dragon dans les yeux bleus ou une carte qui le mentionne. En si un monstre aux yeux bleus dans le cimetière, on l'invoque spécialement. C'est pas dégueu, est-ce que après ça va être beaucoup joué Je trouve que c'est quand même assez fort, donc voilà. Je suis content. Le grand double casting de lanceur, l'original celle-là. Elle aurait été jolie en rareté celle-ci pour le coup. Domination du marché, potion souriante, et derrière nous avons du coup la brute d'Inomorphia. Allez, plus que deux boosters bon, La Starlight j'y crois absolument pas. Moi je m'en fous, j'ai eu le Kuribo que je voulais. Donc je suis assez content. Putain mais lui on l'aura eu je sais pas combien de fois. Faut que je m'achète des... à d'autres classeurs par exemple. Nouveau monde transparent. Néon est traître du miroir des rêves. Demoiselle d'érable qu'on eu aussi je sais pas combien de fois. On a une super avec un monstre bête nordique. Euh, Gulin Bursti Bête nordique. Ok c'est chelou. Moustique de fumée. Domination du marché. Attaque de serpent octoadique et, et, et du dinomorphia encore. Encore, toujours On commence à avoir trop de paquets de cartes là. Mais euh, pour l'instant, on est bien hein, sur, sur l'ouverture là. On est, on, est, on est bien. Deux secrets en quelques boosters, c'est pas dégueu. Et là, on a le droit au dernier booster. Alors, d'après vous, super, ultra ou secret Congérateur dimensionnel. Écaille de pierre. Monstre poupée, ours, ours. Novru, Harris, le dragon vernal. Et c'est un monstre... Euh. Super, ça a des dégriffons. C'est tristesse. Domination du marché. Dogmatica macabre. Potion souriante. Attaque du dragon. Ogdo Addict. Voilà. Donc, si on résume, hormis le fait que je suis un putain de fan du coup du Magic Kuribo, mais qui n'est qu'une super, ce qui est comme bien, on a eu Dinomorphia en secret, qui est, qui, qui est grave cool, le garçon geek Libromancien en secret, et les deux ultras, dragon tyran aux yeux bleus, et euh, Nefti du chaos, deux ultras qui, ma foi, sont assez classe. hein. Faut être honnête, elles sont assez classes, elles sont assez classes. C'est un plutôt bon ratio, on va être honnête, on va être honnête. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir été là pour avoir suivi cette ouverture. N'oubliez pas, du coup, à suivre le live.